Alors, une autre réflexion, c'est je n'arrive pas à transformer les likes de ma page en personnes qui agissent, que ce soit les likes de la page ou les likes des posts, hein, on va préciser. Alors, euh, effectivement, encore une fois, euh, ce n'est pas parce que quelqu'un like une publication qu'il a forcément envie d'acheter votre produit. En fait, il faut prendre en compte le fait qu'un prospect, avant qu'il devienne client, il faut faire ce qu'on appelle le chauffer, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit de plus en plus intéressé par votre produit et ne pas faire que liker, mais le faire de plus en plus intéressé et s'investir de plus en plus. Et pour ça, ce qui s'appelle le parcours client, pour ça, il faut lui donner, euh, prendre conscience bah, de, de, de, de, son, de sa problématique, prendre conscience de votre produit et prendre conscience que votre produit va répondre à sa problématique. Ça, ça prend un peu de temps, ça, ça nécessite aussi de mettre en place un process et une stratégie de réflexion euh, sur le parcours du client. Euh, et, euh, mais ça marche, hein, ça fonctionne. Moi, j'ai plein de clients qui... Euh, eux ont trouvé leurs clients sur Facebook, euh, mais on a mis en place un process. Hein, ce n'est pas tombé de but en blanc comme ça de, euh, de, en, en, quelques, en quelques jours. Et euh, un truc qui est hyper important, c'est que ça prend du temps. Les réseaux sociaux, ça prend des mois avant que ça fonctionne. Donc, euh, euh, ne vous attendez pas à ce que la politique que vous mettiez en place va euh, porter ses fruits la semaine prochaine. Parce que ce ne sera pas le cas, c'est en moyenne six mois hein, pour que ça commence à, à devenir intéressant.